Salut à tous, c'est Mathis. Euh, je vais vous expliquer un, un petit pattern que j'adore jouer, qui est euh, en fait construit sur euh, de la technique de caisse. On est donc enroulé. Moins droite, gauche, gauche. Puis ensuite, sur ma main droite, je fais un coup sur le stack, un coup sur le tome. Main gauche, un coup caisse clair, un coup sur la cloche. Ça, c'est mon rythme de base sur lequel j'applique une grosse caisse. Et ensuite, je crée une mélodie au stack pour correspondre à la rythmique guitare qui fait comme ceci. Voilà.